Pour trouver des documents sur Au Début Plus, utilisez la barre de recherche présente dès la page d'accueil. Tapez vos mots-clés. Le moteur vous fera des propositions sur lesquelles vous pouvez cliquer. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de résultats. En descendant, vous pouvez en afficher encore plus. N'hésitez pas à utiliser le petit bouton sur le côté à droite pour remonter tout en haut. Pour réduire le nombre de résultats, vous pouvez utiliser les filtres sur le côté à gauche. Vous pouvez tout d'abord changer l'ordre d'affichage des résultats en triant par exemple par la date la plus récente. Ensuite, vous pouvez sélectionner dans le filtre « Disponibilité » des documents en ligne ou en rayon par exemple. Sélectionnez ensuite la bibliothèque dans laquelle vous voulez aller chercher votre livre. Vous pouvez aussi choisir le type de ressources ou encore modifier la langue. Vous pouvez modifier les dates pour faire une recherche sur une période donnée, par exemple de 2018 à 2020. Ici, le nombre de résultats a diminué et vous aurez les documents les plus récents. À tout moment, vous pouvez retrouver un récapitulatif de vos filtres sur le côté. Vous pouvez en supprimer, mais aussi les mémoriser pour une autre recherche. Ensuite, sélectionnez votre document. N'hésitez pas à vous connecter pour voir combien de temps vous pourrez l'emprunter.